Hey. Coucou tout le monde, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. On est euh, ce soir donc euh, avec Marie-Claire pour vous parler de cette aventure qu'on a vécue pendant une semaine ensemble, euh, cette fameuse classe fondation. Et euh, donc, on va vous en parler un petit peu plus. Coucou Marie-Claire, comment tu vas <rire> Bonjour, je vais très bien. Bonjour à tous et à toutes. Euh, je vais très, très bien après ces... 5 6 jours, euh, demi-journée de, de fondation où, euh, comme je l'ai euh, perçu moi, j'étais euh, dans des, des, des journées euh, très, très en encombrées, d'activités très, très grandes. Euh, et la nuit, le temps a diminué parce que j'ai en fait en décalage, autant avec euh, avec vous en Nouvelle-Calédonie euh, avec nos horaires en France. Il y a un petit bruit derrière. Euh, sur le son j'ai l'impression que l'on écoute on euh, entend qui va être euh, un, un bruit j'entends un bruit quand je coupe le son c'est mieux ou pas tu vois ouais ouais ouais apparemment oui ouais je ne sais pas ce que tu as coupé comme son le tien c'était c'est la, la télé en fait qu'on entend ah <rire> <rire> Eh oui, c'est ça. On fait des lives, mais on n'est pas seul, on n'est pas seul. Donc, euh, ouais, c'est vrai que moi, c'était pareil. De mon côté, j'avais euh, vu comment on faisait ça, donc des 18h à 23h, je me sentais carrément en décalé un peu. Euh, parce qu'après euh, après tout ça, ben, j'avais pas forcément envie de dormir. Et euh, j'étais tellement, en fait, dans le truc... Oh, c'est trop bien d'être en vie <rire> Je veux pas m'endormir de suite. Juste pour pouvoir profiter en fait vraiment de, de ces instincts en fait tout à les yeux ouverts et en, je me suis vraiment rendu compte de ça pendant fondation c'est à dire que mais quel cadeau en fait on a de, de pouvoir avoir cette beauté tous les jours autour de nous et d'avoir euh, ses yeux pour pouvoir euh, regarder tout ça et c'est vrai que euh, c'était pas forcément la première chose que j'avais vu avec euh, fondation euh, la toute première fois que je l'avais fait et là euh, là c'était carrément différent quoi donc euh, merci pour tout ça <rire> merci merci merci et euh, c'est vrai que ouais les changements sont vraiment euh, énergétiquement ça se sent quoi c'est c'est c'est c'est magique c'est il y a, y a... Vraiment, on, on, on rentre plus dans le mental, de moins en moins. Je ne sais pas comment pour toi, c'est de ton côté. Je sais que ça facilite énormément aussi de le, de, de le faire fondation aussi. Donc, ici oui. Toujours... oui, et puis à entendre comme ça, quand on n'a on a pas fait euh, ce type de classe, euh, c'est vrai que ça peut euh, paraître étrange, euh, inconnu euh, et c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on vit énergétiquement euh. et donc c'est le, le décodage on va dire de, de, de des, des cofondateurs d'Access Consciousness c'est vraiment un cadeau de pouvoir nous décoder ça de nous le rendre accessible euh, et alors euh, effectivement quand tu es facilitatrice certifiée que tu as euh, la, la, la chance, t'appelles ça comme tu veux, l'honneur euh, ou le bonheur, plutôt, plutôt le bonheur de faciliter ça euh, et de transmettre, de faciliter les outils. Et effectivement, tu, tu peux euh, passer des, à chaque classe. Chaque classe est différente. Chaque, on entend encore cette petite fréquence. Euh, Donc c'est très embêtant pour les replays, je, je trouve. C'est pour ça. Ouais. <rire> euh, et donc, euh, oui, on, on a euh, effectivement, euh, ouais, tu vois, c'est ça qu'on entendait. Euh, on a effectivement, à chaque facilitation, euh, a, euh, une découverte à la fois de l'amplitude de, de, de, de ces, tous ces êtres infinis qui sont tous différents aussi. Euh, on, on voit à quel point tous ces outils-là fonctionnent. Euh, selon toutes les personnes, et, et ça, c'est euh, c'est ça qui est magique pour nous, après. Hein, quand tu facilites cette classe, c'est très magique de voir comment ça fonctionne, et comment ça, ça déverrouille hein, tous les blocages, en fait, tout ce qui, qui avant euh, ne permettait pas d'accéder à, à, à nos capacités, à nos ressources à, de, de créateurs, d'être hein, vraiment euh, dans aussi euh, un laisser-être euh, plutôt qu'un lâcher prise euh, et puis euh, je dirais beaucoup euh, ça te permet d'accéder avec les outils processus corporels qui sont dedans ça te permet d'accéder à une, une aisance corporelle une légèreté une élimination de la mémoire cellulaire euh, de toutes ces pensées ces émotions ces sentiments ces jugements euh, et puis les croyances limitantes, euh, les sentiments, euh, beaucoup, euh, qui s'éliminent comme ça par magie, et, et ça fait du bien, c'est ça. On retrouve l'expansion de l'être. C'est ça, et euh, c'est vrai qu'on a vu, euh, je profitais pour en parler là, du coup, non, voilà, on a vu... Oui. Euh, Est-ce est... <rire> euh, est que c'est mieux là, du coup, par rapport au son J'ai baissé un peu le tien. Bah, quand tu parles, ça va. C'est uniquement quand je, je prends le relais ou que tu me donnes la parole. Euh, bah, effectivement, j'entends des, des bruits euh, un peu grenouilles. <rire> ok, d'accord. Bon, je être qu'il y a des grenouilles qui se cachent par là. Oh, là, là, là, là, là. <rire> C'est pas clair les grenouilles. Oh, tu me diras Il y a de plus de toute de la, la journée. journée. Tu connais la grenouille qui va être plus grosse que le bœuf C'est une femme de la fontaine. Oui. <rire> Ouais, je ne me souviens euh, plus trop, mais... Euh... Ouais, bah ouais. moi non plus, mais ça me fait... Il euh, y a ça qui me vient en même temps. Ah, c'est intéressant <rire> On va aller voir ça. Comment ça ouais, devient encore mieux ouais, Comment cela devient encore mieux que ça Alors, Et euh... On t'écoute, je t'écoute. Oui, donc je disais, c'est vrai qu'il y, y, y a eu un un moment où j'ai vraiment adoré, hein, parce que je pense qu'on a tous des petits moments qu'on aime bien dans, dans, dans certaines classes, et euh, même si j'ai vraiment vraiment kiffé tout le processus aussi, euh, c'était ce moment où on a parlé vraiment des dix clés euh, vers la liberté totale, euh, de me remettre en fait euh, euh, dedans, à, à, à, à se rendre compte aussi que, ben, c'est un véritable cadeau quoi de, de, de pouvoir euh, utiliser ces outils. Et, euh, et c'est vrai que du coup, les 10 clés, tu vas faire euh, bientôt euh, une masterclass dessus. Ouais. Euh, un, un, donc, c'est une masterclass sur plusieurs jours, il me semble. Oui, on, euh, on c'est une télésérie en fait, une télésérie ouais. euh, de 5 téléséries. Euh, et on fera deux clés par, euh, par masterclass. Waouh wow. C'est la, la euh, troisième ou quatrième fois que je, je facilite et j'anime euh, ça. Donc, euh, c'est la euh, troisième ou quatrième session. Ouais. Et en novembre, en novembre, en octobre, on fait les implants distracteurs. Oui, je euh, ah ouais. ben, vous <rire> en même temps. <rire> bah oui, bien sûr. Ouais. Les implants distracteurs qui... Euh... Qu'on voit aussi pendant la classe fondation, c'est vrai, en, en petit en petit, euh, en petit, paragraphe, je dirais, parce qu'on on y va quand même très vite. Euh, et là, tu vas, pouvoir, euh, tu vas pouvoir un peu allonger un peu plus sur une heure, une heure c'est ça, avec tous les groupes. Ouais. Je me rappelle qu'on avait fait pendant le confinement, oh, c'était trop bien! <rire> Trop oh bien. Beaucoup euh, de personnes d'ailleurs n'avaient jamais fait la classe Fondation, ni la classe Access Bar. Euh, si, euh, tout le monde avait fait la classe Access Bar, mais il n'y a pas de prérequis. Hein, C'est vraiment accessible à, à, à tous. Et, euh, ça ouvre euh, pas mal de gens, en fait, après avoir envie aussi de, de faire des classes, de, de pratiquer de, ça en famille ou avec des amis, euh, les outils, les processus corporels et les processus linguistiques. Euh, ça, donne, euh, ça donne envie aussi. Donc, euh, c'est vrai que c'est euh, beaucoup de facilitateurs certifiés qui peuvent proposer cette télé-séries. Euh, et c'est un, un véritable bonheur aussi de d'avoir de, accès en fait à tout ce qui te distrait de ta de ta vie. Ça en fait euh, c'est euh, des des groupes qui ont été euh, classés euh, avec des des éléments. Euh... Oh mais je pas pense de trop détailler, de trop <rire> on va communiquer. En fait. on euh, communiquer ça, euh, Vous euh, avez euh, d'ailleurs vous avez ah oui, d'ailleurs ma masterclass bien. gratuite qui a été, euh, été ouais. faite euh, dernièrement. Donc, si jamais vous, vous voulez euh, y participer, euh, revoir euh, le replay, et eh ben on vous mettra ça de, de toute façon dans les commentaires. Comme ça, vous aurez ce qu'il faut. Et euh, donc, oui, il ne faut pas tout dire non plus. Attends. Ah ouais, euh, <rire> euh, euh, voilà. <rire> <rire> C'est moi qui l'ai interviewé là aujourd'hui, donc euh, c'est des moments importants qui disent euh, dix clés vers la liberté totale que tu as revu euh, et tu avais déjà suivi la télésérie donc, pendant le confinement. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé alors de, de différent, de, de, de magique à ce moment-là pendant la fondation là <rire> Alors je dirais pas que c'est pendant la fondation, c'est vraiment l'après en fait où euh, en fait euh, j'ai vraiment pris conscience de, de ce truc de me dire euh, de vivre par incrément de 10 secondes, ça c'est vraiment euh, la clé que j'utilise en, en ce moment. Euh, C'est-à-dire que ben voilà, il me reste 10 secondes à vivre, qu'est-ce que je vais faire? Et, et, et du coup, en fait, je suis vraiment plus dans le fun au final que, euh, que, que, dans, que dans la. On va dire dans le. Dans le mental où c'est lourd où c'est compliqué etc où je me pose énormément de questions et si je fais ça qu'est-ce qui va se passer et si je le fais pas qu'est-ce qui va se passer euh, là non c'est juste ok il reste dix secondes qu'est-ce que tu fais et puis euh, la question c'est aussi et euh, et si et si, euh, si aujourd'hui c'était euh, ma dernière journée, euh, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire euh, qui me permettrait de la célébrer euh, vraiment comme je veux Et, euh, et ça, c'est... Ouais. depuis Fondation, je, je vis comme ça un petit peu. Euh, bon, surtout les week-ends, hein, parce que <rire> c'est différent. C'est différent, oui et non. C'est-à-dire que là, voilà, avec le, le nouveau travail qui s'est mis, euh, mis en place, mais même là, en fait, où il y a vraiment... Une, une surcharge, va enfin dire normalement mentale qui, qui est là les premiers jours, euh, j'arrive à être dans cette expansion avec les outils, à comprendre aussi euh, à, à, à vite revenir en fait sur des trucs euh, sans forcément euh, passer euh, par 36 000 chemins, donc c'est vraiment beaucoup plus rapide en fait, c'est à dire mmh. que même euh, même avec les gens même au niveau des relations, j'ai trouvé ça, enfin, il y a un truc qui, qui a changé carrément au niveau des relations, c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment cette gratitude vis-à-vis -vis des autres que, que j'avais déjà, mais que là, du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment amplifié. Euh, c'est-à-dire, oh, ils sont là Il <rire> ouais, y a vraiment ce, ce côté euh, magique, vraiment, qui s'est encore plus révélé, quoi. Et euh, ça, c'est vraiment génial, quoi. Donc c'est Et pourtant, euh, on est quoi On est mardi, on a fini comme vendredi. Voilà, oui. j'ai déjà tout ça à raconter <rire> <rire> euh, Alors, je t'invite, comme je le fais hein, tout le temps, euh, euh, à actualiser tout ça. Ouais. Hein, c'est vrai, c'est très important. Euh, et puis, dans ton langage et dans notre langage habituel, on dit euh, « euh, faire euh, ». Mais dans ce que je perçois de ce que tu racontes, euh, c'est plutôt à être. Tu choisis, en fait. Tu choisis. Tu diffères encore, mais tu choisis. C'est ça. Diff... Hein c'est euh, oui. quand tu te demandes par un de 10 secondes euh, s'il me reste euh, ben, 5 minutes à vivre, euh, qu'est-ce que je fais euh, il y a choix, quoi, dedans. Hein, oui, c'est choix dedans, hein, d'accord euh, Mais je, je le perçois bien, c'est juste que, que effectivement euh, on, on a plutôt euh, une, une, une orientation euh, euh, mentale, euh, rationnelle, à, à, à, à plutôt faire pour euh, être dans qui on est et on s'identifie beaucoup à ça après. Et là, on, on vraiment, on vraiment, on va sur le laisser-être plutôt que le lâcher-prise. Et on va sur le lâcher-être dans, dans tous les domaines. Et euh, le lâcher-être, et tu en as, as un peu abordé ça, c'est ce côté vulnérable qu'on a peur, qui nous fait peur, etc. Mais en même temps, là, quand on en a moins peur, et grâce à ces outils, euh, on rencontre euh, à quel point on peut créer plus de relations fluides. Plus de relations euh, euh, avec facilité, puis en restant soi-même, en restant soi. Hein ouais, C'est chouette. On découvre oui. tellement de facettes. C'est comme un kaleidoscope. Hein. Le kaleidoscope de sa, de sa puissance d'être de, de, de, de, de, soi, simplement. C'est ça. La oui, phénoménance d'être soi, pardon, La phénoménance est... d'être soi. <rire> C'est exactement ça. Et c'est incroyable, enfin, et puis il y a aussi ce truc, euh, autant, euh, autant je me rends compte là, euh, par exemple, aujourd'hui, où euh, j'ai tendance, euh, où je vais rester à ma place, etc., euh, par, euh, par rapport aux, aux personnes qui vont être autour de moi. Et pourtant, ça m'empêche pas d'être moi-même ici, tu vois, c'est-à-dire que même si, euh, bah voilà, pour l'instant, je fais, je, je sais que je fonctionne encore un peu, euh, euh, comme je l'avais l'habitude de fonctionner avant, donc c'est vraiment une prise de conscience de dire ah oh, tiens là je suis encore je suis encore là comme ça en train de fonctionner comme avant et euh, et du coup ben rien que le fait de d'en de, prendre conscience et de se dire bah ok bah c'est ok je choisis ça vraiment et euh, et après ben en fait derrière je vais je vais pouvoir faire d'autres choix qui vont me permettre beaucoup plus d'aisance avec euh, c'est surtout dans les relations en fait là je je vois un, une explosion vraiment euh, avec les avec les autres quoi. Wow, Donc... génial. <rire> <rire> ouais, je me réjouis toujours pour toi et pour euh, tous ceux qui expérimentent et persévèrent. C'est vrai que euh, euh, sortir d'une classe, sortir de, euh, de même d'un call, euh, d'une télésérie ou autre, c'est persévérer en fait. C'est euh, c'est expérimenter les outils. Euh, en tout cas s'il crée des choses comme ça, euh, quel, quoi que ce soit dans la vie euh, des gens, ça transforme énergétiquement euh, la vie des gens, euh, et donc euh, là tu en témoignes, euh, c'est euh, sans effort en fait je trouve, euh, c'est sans douleur, il n'y a pas vraiment de souffrance. Il peut y en avoir, euh, mais bon, là, on accompagne. On est là pour ça. Hein, on est là pour ça. Et puis, on, on permet aussi de trouver des moyens. Enfin, moi, ça, c'est euh, mon leitmotiv hein, aussi. Hein, c'est euh, euh, Pas besoin de souffrir pour être mieux. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Donc, je vais, euh, je vais, euh, je vais accompagner ça. Hein, si il euh, y a ces croyances que pour se nettoyer, pour éliminer des choses du passé, euh, on doit être mal euh, avant ou en souffrir, euh, j'accompagne un peu ça. je C'est un peu mon lettrontique hein, quand même, autant le dire. <rire> c'est un peu mon énergie. Ouais, faut que je m'affirme un peu, faut que je le dise, c'est quand même mon énergie à, à, à dire qu'il y a quoi d'autre est possible que ça. Tu vois de, de, on n'a pas besoin de souffrir pour être mieux. Oui, oh, oui. Alors oh. <rire> voilà, voilà, voilà. c'est exactement euh, euh, l'expérience que tu as depuis deux ans maintenant, hein, euh, avec ouais. l'accès. Comment ça, ça déverrouille les choses, donc. Euh, oui. Et en fait, euh, je me rends compte même euh, juste par. Euh, Juste par l'énergie, en fait, la, la, la façon dont tu peux aussi déverrouiller les autres personnes qui sont autour de toi. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément besoin d'être avec les outils. Il euh, y a juste... Enfin, euh, ce que j'ai découvert aussi pendant ce week-end, enfin, euh, pendant cette semaine et ce week-end surtout, c'est en fait, tu as juste besoin de, de vraiment euh, adorer, en fait, tout ce que tu vas faire et, euh, et en fait, ça va ça va changer tellement autour de toi. Ça va changer les gens aussi, d'une certaine manière, parce que tu vas être cette invitation aussi avec avec eux. Et euh, je dis ça parce qu'en fait, j'ai échangé avec une amie euh, samedi soir. Et euh, j'arrivais d'un… Enfin, c'était génial. J'arrivais d'une expérience… Euh, magique et du coup j'arrive et, et j'en en parle et, et j'étais tellement dans la dans, enfin, j'étais juste après euh, fondation donc j'étais vraiment dans cette dans cette énergie waouh c'est génial etc tout ça et puis elle était un peu pas forcément euh, ok en plus ce soir-là euh, par rapport à tout ce qui se passait dans sa vie Et en fait le fait de discuter ensemble etc le lendemain elle m'a recontacté elle m'a dit waouh punaise euh, ça y est euh, elle a remis des choses en place dans sa vie etc euh, enfin euh, voilà il, y a, il y a, en fait il y avait un mouvement qui, qui se faisait plus dans sa vie et que là elle a remis en route et, euh, et pourtant j'ai pas forcément utilisé des euh, outils euh, j'ai juste été euh, moi et en fait euh, à quel point en fait quand vous êtes vous ben, vous pouvez changer aussi toutes les personnes et tout le monde ça peut ouais, changer. <rire> <rire> Alors tu sais que tu es partie d'un mouvement où effectivement, moi, c'est vrai que je mets beaucoup d'énergie. Euh, vous êtes belle personne, tout le monde est champ des êtres infinis. Euh, J'invite euh, là des, des, des auditeurs qui peuvent ne pas connaître les outils d'accès de regarder peut-être euh, comment on... on, on on active cet être infini avec des euh, outils d'access euh, consciousness, comment on le perçoit, comment on le reçoit, comment on, on l'est, et comment on le sait tellement depuis très longtemps. Euh, et puis de passer par l'énergie de qui je suis mais vraiment, pour moi, tout est sacré. Voilà, c'est vraiment sacré, sacré. Il y a un côté très sacré sur, euh, et, et très respectueux aussi de, de, de toutes les personnes de, de tous les gens <rire> et d'abord moi-même aussi Merci. et le fait même que je me respecte euh, j'ai pu constater grâce à ces outils qui me donnent encore euh, plein de de, de, de de moments où je, je vais à me respecter que j'invite toutes les personnes aussi à se respecter en fait elles perçoivent ça à travers moi et donc c'est sacré et tu n'as pas besoin, effectivement, de rentrer dans des choses très protocolaires, très méthodiques, à utiliser tel ou tel outil. Tu arrives à un moment donné, c'est ce que tu dis, en fait. Et je voudrais que tu l'actualises pour toi. Tu es en train d'incarner les outils. Mmh. Tu es en train de les incarner. <rire> Parce que tu les as expérimentés. Et, et ça, euh, on est facilitateur certifié. On facilite des classes, on peut faire pas mal de choses parce qu'on a fait un parcours. Mais tu peux être facilitateur bar, tu peux être praticien bar et incarner des outils, incarner des Car tu vas expérimenter, tu vas aller encore plus loin avec la conscience de qui tu es, en fait, de la phénoménance de qui tu es. Ouais. Voilà, je sais, c est, c est, ça paraît bizarre, on n'a pas l'habitude de, de parler comme ça. Moi, ça ne fait pas très longtemps que je parle comme ça, mais ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Se oui, regarder oui. en fait. C'est ça. Se regarder à l'intérieur, non pas euh, sans porter de jugement, justement. Mais vraiment. Et.. et tu vois la prochaine fois dans 15 jours, parce que ça va dépendre. J'avais préparé un thème et c'est toi qui as choisi ce thème sur la fondation. Donc je vais continuer à t'interroger. Donc tu nous parles de ce meilleur moment sur les Didier. Et euh, je ne sais pas, euh, qu'est-ce qui pourrait être euh, intéressant? Oui, euh, est-ce que tu as redécouvert des outils, d'autres outils ah, Alors, en fait. La première euh... fois <rire> En fait, euh, l'actualisation que je me suis faite pendant la classe, c'est de me dire, Anto, tu l'as fait il y a un an, c'était magique. Tu encore le manuel, là tu revois tout le manuel. Déjà, les outils, on les découvre euh, carrément euh, différemment. Autant pour moi, comme je disais, je ne sais plus, c'était à... Bah, à toi ou… Enfin peut-être que j'ai dit, je suis déjà en live, je sais plus. Autant euh, j'avais l'impression que la première fois, j'arrivais vraiment avec un gros bloc, tu sais, des grosses alices que tu traînes et que tu amènes à la fondation avec toi. Déjà, il y avait le travail avait été fait. Donc, euh, ouais, autant, autant là, c'est vraiment euh, c'est une expérience qui est, qui est... La deuxième fois, c'est... Enfin, la deuxième, la troisième, je ne sais, sais pas comment... Qu ce qui est quoi d'autre est possible avec tes, ces outils là et ces classes là euh, ce que je sais c'est que euh, là, j'ai vraiment actualisé que qu'il y, y avait tout à l'intérieur. Il y avait vraiment, c'était c'est des outils qui sont juste incroyables euh, qu'on peut utiliser ben, dans tous les domaines de vie, euh, vraiment vraiment dans tout. Et, et en plus, tu te rends compte aussi ben, que tu peux les utiliser sur d'autres sur tes créations. Sur euh, tu peux créer vraiment la magie dans ta vie, quoi. Et euh, et ça, c'est vraiment ce que j'ai actualisé vraiment. Tu vois. J'ai actualisé vraiment, tu vois, je le redis encore. <rire> <Oui>. euh, <coughs> D'actualiser ça de, de, de cette conscience te permet de… ouais, ouais, ouais. actualise-le pour, euh, pour bien noter que, en fait, euh, le parcours et, et tout ce qui est dessiné dans, dans ce parcours-là, il euh, n'y a pas d'obligation à faire la fondation. Hein euh, c'est vrai que le prérequis, c'est une classe à 7 barres, il n'y a pas d'obligation. Il y a des tas de façons d'acquérir euh, là sur les réseaux sociaux, euh, avec les facilitateurs certifiés ou même d'autres autres facilitateurs BARS euh, et d'autres classes aussi d'accéder aux outils d'accès Consciousness. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ce manuel il est repris quand même tous les ans. Oui. Et, euh, et là, il euh, y a quand même un enrichissement lié à tout ce qui se passe dans le monde, euh, notamment, il euh, y a des numéros, il y a des, des suites, il y a des numéros, des chiffres. On est passé de 12 à 20. Voilà. Ah mais non, non on n'en parle pas, il faut qu'ils viennent. On ne dit rien. Mais moi, pourquoi pas blancer là-dedans Il ne dit rien. On ne pas dire. Si vous voulez savoir, c'est quoi les chiffres vous venir à la Fondation oui, C'est euh, euh, majeur, ouais, mais je ok, Je ne dis rien, je ne dis rien. Mais bon, je ne <rire> C'est quand même un qui change tous les ans, hein, qui change avec euh, la, la, la, la, la réunion, le, le, la, la contribution de conscience des uns et des autres dans, dans le réseau d'Access Consciousness. On se réunit de manière. Bon. Ah, fais, euh... Alors, donc, euh, je me tais, je me tais, je me tais. Bon. Très bien. Oh, ben. On ça dit un peu. C'est un bon live, hein, là, déjà, on est à 27 minutes. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais. Je pense qu'on ne va pas ouais. dépasser les 30 minutes. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a des petites annonces à faire Déjà, dans 15 jours, on se revoit ici. Oui. Donc Sur ce groupe, la phénomène d'être soi. Oui. Ok mm -hmm. <rires> anne tu ah, so, t'oublie pas de faire la pub, s'il te plaît. <rires> <rires> ouais, dis-tu, dis parce que... <rires> que... Ouais. Comment dire... Euh... Ça, c'est le genre de truc, on n'est est pas au top de ça, mais ça va venir, ça se met en place. Ça oui. sera quand Donc, ça sera quand Ça sera quand, ça sera quand Dans 15 Dans jours, jour, on sera, sera… Le 13 octobre. 13 octobre. Le 13 octobre. Parfait. Ouais. Parfait, parfait. Donc, le 13 le octobre, octobre, octobre, actuellement, vous avez aussi euh, la, les, la télésérie… Euh, sur euh, comment devenir l'argent, vous pouvez encore y accéder euh, jusqu'au 14, ouais. 14, 14 octobre. Waouh, ouais. wow, c'est génial. Voilà. Donc ça, si vous voulez des informations, vous allez voir directement Marie-Claire ou moi-même, peu importe. Euh, après, vous avez… Donc, on va vous mettre là… Je vais vous mettre dessous la masterclass… Euh, qu'on a fait justement sur les implants distracteurs et les clés. Ouais. Et, euh, et comme ça, ça vous permettra d'avoir aussi les dates pour euh, les prochains événements. Voilà, Mais je crois qu'on a fait le tour. Moi, de ouais. mon côté, qu'est-ce que je l'ai. La télé-série, euh, comme on est euh, sur cette amplitude horaire, c'est de deux continents, quoi. Hein. Euh, la elle euh, est accessible sur comment devenir l'argent à 12h de Paris. Ça fait 21h pour euh, la nouvelle télévision. Et puis, euh, les implants distracteurs, c'est euh, à 21h, heure de Paris. Ah oui. Et du coup, ça fait 6h du matin pour nous. Voilà. Ah non, il y a pour les lève-tôt. <rire> et c'est pour ça qu'on a maintenu euh, 6 télé pour pouvoir passer groupe par groupe et que ça ne dure pas plus d'une heure parce qu'on va vous laisser partir au travail. <rire> super, bah écoute on a fait le tour, il me semble ouais. peut-être, euh, moi j'avais préparé j'avais pas du eu tout euh, j'ai ouais. dit à CIS à ce que tu as proposé est-ce que ça sera de, dans l'énergie du moment dans 15 jours euh, j'avais préparé quelque chose qui était l'abus du jugement ok, garde-le ouais, garde <rire> alors euh, je le garde <rire> l'abus du <rire> jugement dans 15 jours ouais dans 15 jours. Super, on va écouter. On vous souhaite à tous une bonne soirée et une bonne journée. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et une bonne soirée, une bonne nuit hein, qui arrive aussi. <rire> Merci à tous. Au revoir. Au revoir.